Salut, c'est Martouf! Alors aujourd'hui, il fait beau, les oiseaux chantent, c'est magnifique, grand ciel bleu, et donc je profite de l'occasion pour parler de la Terre. Oui, la Terre, ça peut être une belle boule dans le ciel bleu. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que tout dernièrement, le 19 mars, nous avons fêté les 230 ans de la définition du maître. Oui, cette unité de longueur que nous utilisons partout tout le temps tous les jours qui est un peu la matrice de ce monde chaque objet qu'on regarde il est fabriqué avec les dimensions métriques et d'où vient le maître et ben de la terre en tout cas c'est comme ça que ça a été défini en 1791 alors il y a toute une fable qui nous dit que l'histoire c'est qu'à la révolution française on a voulu détrôner un roi, on lui a tranché la tête et comme les unités de mesure étaient issues du pied du roi, eh ben il fallait qu'on change d'unité de mesure, qu'on prenne le maître une unité universelle qui n'appartienne à aucun peuple, aucune nation et si on arrête de se faire taper dessus de, juste pour euh, parce qu'on n'a pas le même pied que tout le monde alors j'ai bien enquêté là dessus ça reste une fable c'est totalement exclu c'est faux, du début à la fin Enfin, il y a quand même une histoire à la Révolution française où il y a des gens qui ont défini une unité de mesure qui s'appelle le maître. Mais il y a quand même quelques bugs par-ci, par-là. Alors, je suis en train de préparer toute une étude que je publierai bientôt, toute une jolie vidéo avec, qui explique un peu la réalité derrière le maître. D'où ça vient Pourquoi est-ce qu'on trouve le maître parfois dans des monuments qui ont plusieurs milliers d'années Pourquoi est-ce que le disque de Nebra se retrouve en Allemagne qui représente le ciel en moins 1600, qui date de cette période-là, pourquoi est-ce qu'il fait 1 mètre de circonférence Et qu'à la même latitude, à peu près, on trouve Stonehenge en Angleterre, entre Allemagne, nord de l'Allemagne et nord de l'Angleterre, euh, sud de l'Angleterre, on a à des latitudes similaires à Stonehenge qui lui fait 100 mètres de circonférence. Et les deux sont des observatoires astronomiques. La Terre. Ok, ok, plein de choses, on y reviendra bien plus tard. Mais pour le moment, on va déjà parler, quelle est la définition Alors, le... il y a eu une commission qui s'est réunie. On leur a proposé de définir une nouvelle unité de mesure. Et cette nouvelle unité de mesure, c'est Talleyrand, qui a proposé ceci à l'Assemblée nationale, et il a proposé, lui, qu'on utilise le pendule, qui bat la seconde comme base de cette nouvelle unité de mesure. Mais voilà que la commission, composée de cinq membres, a rendu son rapport le 19 mars 1791, il y a 230 ans, en choisissant une autre proposition. Il y avait trois propositions. Le pendule, le quart du méridien, ou le quart de la circonférence. Alors, il y a tout un rapport qui fait 12 pages, dans lequel il y a deux pages où on démolit l'idée du pendule qui bat la seconde. Et il y a deux lignes qui parlent du quart du méridien qui a été choisi. Mais on ne sait pas pourquoi. Moi, je me pose des questions. Alors, déjà, pour pouvoir ensuite présenter tout ce que j'aurai à présenter, il faut déjà avoir les bases. Donc, je vais déjà reprendre depuis le début. Qu'est-ce qu'un méridien qu'est-ce que la circonférence, de la terre, et tout ça, tout ça. Donc ici, euh, mon, mon pamplemousse va me servir à ça. Donc la terre, c'est... La terre n'est pas plate, hein, ça se voit. La terre n'est pas une sphère non plus, hein, parce qu'elle est aplatie. La terre a un axe, ici, on voit... Appelle le calice ici, et il y a des espèces de petits euh, traits qui partent là qui font tous les quartiers. Alors, tous les quartiers, ben ça c'est le pôle nord, et ça ça va être le pôle sud. Et ici, d'un bout à l'autre, en suivant la ligne des quartiers, hein, en fait, c'est ce qu'on appelle le méridien. Alors il faut faire gaffe, parce qu'il y a 200 ans, la définition du méridien n'était pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de méridien, on parle de juste du pôle nord au pôle sud, juste cette distance. Et quand on parlait de méridien il y a 200 ans, c'était tout le tour. C'était donc la circonférence polaire, la circonférence qui passe par les pôles. Parce qu'il y a une circonférence équatoriale, la circonférence qui passe par l'équateur. Alors je vais les dessiner ici, ce sera plus simple. Donc, hop Voilà, on a un joli trait ici. Donc c'est ici un méridien. Là il y a une bosse. Alors je fais ça mieux. Hop, hop, hop, hop, hop, Voilà, là on a la circonférence. La totalité. Si on retourne la planète là. Alors il faut savoir que la Terre. Elle tourne autour du Soleil, et comme plein d'autres choses. Et, et, et ça s'appelle le plan de l'écliptique. C'est là où toutes les planètes, elles tournent. On les voit tout, toujours passer à peu près au même endroit quand on les regarde depuis la Terre. Et elle tourne sur elle-même, comme ça, boum, boum, boum, boum, en 24 heures. Hein, C'est ce qui fait le jour et la nuit. On voit qu'elle est partie dans l'ombre et elle est partie à la lumière. Et en fait, elle a aussi un axe. Elle est penchée. Elle est penchée de 23 degrés et demi. À peu près, 23-45. Ça bouge sur un cycle de 40 000 ans. Comme ça. Oui, oui, oui, oui, tous les 40 000 ans. Puis il y a encore la précession des équinoxes. Ça, c'est quand même un cycle qui fait comme une toupie. Quand elle ne tient pas bien, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu. Et ça, c'est un cycle de 26 000 ans. Donc il y a plein de paramètres qui font que ça change un peu les choses dans l'astronomie. Quand on regarde l'étoile polaire, eh ben, l'étoile polaire, c'est pas toujours la même. Parce qu'elle peut changer. Donc. Euh, c'est avec justement la précession des équinoxes, cette espèce d'effet toupie, ben on ne va pas pointer la même chose dans le ciel si on tourne. Donc, pour revenir au méridien, ici, on a le méridien. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Voilà. Maintenant, je vais faire l'équateur. L'équateur, c'est tranché. Tout ça. Hop, hop, hop, hop, hop. hop. Alors, l'équateur, c'est sympa. C'est là où il n'y a pas de saison. Et ouais, parce qu'en fait, voilà. Donc, j'ai dessiné, ici, on voit même le croisement. Point zéro Sur une sphère qui est aplatie, il est naturel d'avoir un équateur. C'est normal, parce qu'il y a l'axe, puis ce truc qui tourne, puis au milieu, où on est le plus à l'extérieur, c'est l'équateur. Par contre, le méridien, ben, c'est un peu arbitraire, hein. Alors il y a différentes sortes de méridiens, il y a les anglais et les français qui sont tapés dessus pendant longtemps pour savoir qui était le méridien d'origine. C'était le méridien de Paris ou celui de Greenwich. Actuellement c'est les anglais qui ont gagné en utilise celui de Greenwich. Mais voilà, il pourrait y avoir plein d'autres méridiens de base pour compter les longitudes. Les longitudes ça va déterminer quand on va dans un sens ou quand on va dans l'autre. La latitude, c'est l'angle qu'on fait. On part du 0, qui ici est mon équateur, et ensuite je monte. Ça va jusqu'à un angle de 90 degrés ici. Hop, et là on a un angle de 0. Et puis là on a un angle de moins 90 degrés. Alors la latitude en fait on peut faire des parallèles parce que des lignes parallèles. Alors si je fais ici, je suis à 47 degrés là. C'est presque la moitié. Voilà, alors là on voit, il voilà, y a un angle 45 degrés, 47, moi je suis à 47, donc c'est pas très loin. Et puis en fait on voit que l'axe est incliné, si l'axe était tout droit on aurait toujours les mêmes saisons. Et comme l'axe de la Terre est incliné, hop, ben on tourne ici, on n'a pas la même chose. Et on tourne d'un bout à l'autre là. Si le soleil est toujours d'un côté, du même côté, et puis qu'on le tourne, on va le tourner de l'autre côté. Ça c'est plus dur à représenter, je vais le représenter peut-être avec une lampe une fois quand il fait nuit, on verra super bien. Voilà. Il se trouve que la partie ici qu'on met en avant, il y a une zone qui est plus grande de ce côté, puis si elle se retrouve de l'autre côté, eh ben, c'est plutôt la partie du dessus qui est mise en avant. Donc il y a une partie un temps de l'année, hop, où on a du soleil, et un temps où on en a, a moins, parce que l'angle ici, il est très faible. C'est pas parce qu'on est plus près ou plus proche, hein. c'est parce qu'on est au mois de janvier, en général, on est le plus proche du soleil, c'est pas le moment où il fait le plus chaud. Donc ça, c'est les principes des saisons. Et ici, on voit que ben, l'angle est très faible quand on atteint, et donc le soleil, ben, il se lève, il se recouche tout de suite, hein, presque. Et puis on arrive à, à des fois, au-delà du cercle polaire, donc c'est un cercle qui a un parallèle qui est aussi un peu plus haut, au-delà du cercle polaire et eh ben c'est un endroit où, au moins une fois dans l'année, il y a soit on ne voit pas le soleil, il fait bouf, bouf. soit ben, il y a la journée qui fait 24 heures. Le soleil est là toute la journée. Donc voilà, ça c'est un peu la base pour comprendre comment ça fonctionne, les repères sur notre planète. Et il se trouve que, justement, après on peut choisir, comme définition du maître, ben, ils ont choisi que c'était le quart du méridien. Donc si je replace mon méridien, il est ici, hop, et de là jusqu'au pôle, et bien voilà, cette distance ici, c'est le quart de mon méridien. Parce que mon méridien, dans la définition d'il y a 200 ans, c'est tout le tour. Donc c'est le quart de la circonférence. Alors c'est théoriquement 40 000 km. Donc le mètre, mais en fait on a mesuré que plus précisément après coup, on est à 40 007 km. Et ces 40 000 km, ben on les divise par 4. Donc ça fait 10, 000, 10 millions de mètres. Et ensuite, ces ben 10 millions de mètres, on divise par 10 millions. Donc on prend le 10 millionième parce que c'est un peu compliqué de mesurer à chaque fois que veut faire un petit truc, mesurer avec la, une distance de la taille de la Terre. Et donc on prend juste le quart du méridien, on le divise par 10 millions. Et on obtient la distance de 1 mètre. Ça fait un peu plus que ça distance qu'on a tous l'habitude voilà donc un mètre ben, c'est un dix millionième du quart du méridien et cette définition ben, ça aurait pu être une autre pourquoi un quart pourquoi pas euh, un tiers pourquoi pas euh, diviser par 10 vu qu'ils adorent diviser par 10 parce que on a changé de système décimal alors qu'avant on utilisait euh, d'autres unités qui étaient avec des correspondances plus compliquées entre les pieds les palmes, les paumes les empans, hein. ça, ça, empan. ça c'est un empant distance, ça fait 20 cm. Étonnant, il hein, y a un lien avec le mètre. Là, ça fait 5 fois un cinquième de, de mètre à voilà, cm, 40 cm. Il y a la coudée, il y a la paume, la palme, l'ampant. Et puis voilà, puis là, il y a une, le nombre d'or à chaque fois comme échelle entre chacun des échelons de cette ancienne unité. Et avec celle-ci, ben, on utilise un système décimal. Donc le, le système décimal, il arrive. Ouf. Donc on choisit le quart du méridien. Mais il y avait aussi une proposition de choisir le quart de la circonférence, l'équateur. Donc euh, en mode vertical, c'est le méridien, ou en mode horizontal. Alors ils ont dit que c'était trop loin, que la France, bon, puis le fait que tous les peuples ne sont pas sur, sur l'équateur, hein, ce qui est vrai. Les gens qui habitent au nord ou au sud, ben, ils ne sont pas. Hein. Je suis en Suisse, ben, ben, on n'est pas sur l'équateur. Par contre, tous les pays ont un méridien qui traverse. Il y en a partout, il y en a une infinité. Après, ben, ils sont partis du principe qu'on pouvait mesurer un petit bout de ce, cette distance, et puis euh, ensuite ben, prendre celle qui est vraiment là sur mon trait à 45 degrés, là à la moitié, puis je peux extrapoler. Si je mesure qu'un petit bout, donc c'est ce que Méchain et l'ombre ont fait qu'ils étaient mandatés tout d'un coup ils ont pris sept ans pour mesurer un petit bout entre dunkerque et barcelone et hop toc toc toc ils pensaient qu'on pouvait ben, extrapoler sauf que voilà comme mon agrume ici, on voit bien que si je regarde juste l'angle sur le beau ciel bleu ici on voit que ben, des fois ça fait des bosses des creux des bosses des creux a priori de loin c'est une ellipse de révolution, effectivement, révolution hein, qui tourne. Pas la révolution française, mais bon. une révolution, à savoir que ça tourne, et on revient au point de départ. On change les têtes, on coupe les têtes, puis en fait on change rien, on va juste changer les dirigeants. Donc la révolution de la Terre, elle tourne, elle tourne, mais on voit que c'est pas pareil. Donc en fait, vouloir faire cette extrapolation comme ils le voulaient à l'origine, une fois qu'ils ont mesuré ça, ben ils ont remarqué qu'il y avait des erreurs, et que c'était pas possible. Que l'hypothèse de départ, euh, que la Terre était une sphère de révolution et pas un planétoïde avec des creux, des bosses partout, et donc en fait, ça marchait pas. Et là, je sais pas comment ils ont déterminé le maître, parce que ils sont partis d'un principe qui fonctionne pas, pour faire une mesure, et ils ont quand même sorti quelque chose. Est-ce que c'était une autre définition Est-ce qu'ils sont allés piocher plus loin dans le passé, vu qu'on retrouve le disque de Nebra, par exemple on trouve des murs un peu partout dans le monde, les haches de Puma Punko qui font un mètre de haut. Peut-être que c'est du hasard. Peut-être que... pas. Bah. Qui sont ces gens qui ont déterminé tout ça et bien bah, c'est ce que je suis en train de creuser. Alors c'est un sacré boulot en fait, parce que plus je m'en creuse, plus... Et plus c'est bizarre, parce que tous les gens qui sont intéressés à la métrologie, donc à une unité de mesure, bah, ils ont souvent un lien avec les pyramides d'Egypte. What ben, Comment est-ce possible oui, Il y a des gars comme Buratini, qui allait mesurer la grande pyramide. C'est le gars qui a inventé le terme de « metro catholico », l'unité universelle de mesure. En italien. Il y a Newton, qui s'est beaucoup intéressé à la grande pyramide, qui a réutilisé les mesures de Buratini pour pouvoir faire sa théorie de la gravité. Il était un peu déçu parce qu'il n'a pas trouvé exactement la valeur de la coudée, ce qu'on sait maintenant. Parce qu'avec ça, il pensait pouvoir déterminer la circonférence de la Terre. Newton Ouais, ce type, la gravité, l'histoire de la pomme. Ah ouais, c'est l'histoire de l'orange ici. Ben ouais, Newton, il s'était intéressé à ça. Il y a eu un de ces manuscrits qui a été vendu aux enchères au mois de décembre 2020, à moitié brûlé parce que son chien avait fait tomber une bougie dessus. <rire> Et là-dedans, on voit toutes les recherches qu'il a fait là-dessus. C'est très intéressant. Mais voilà, ça fait partie de tous ces mystères. Alors, d'où vient cette définition du quart du méridien, alors que tout le monde voulait le pendule qui bat la seconde Pourquoi le pendule qui bat la seconde Il trouvait que la seconde, c'est pas assez indépendant. Mais il se trouve que maintenant, la définition du mètre a changé. Et que maintenant, elle dépend de la seconde. Donc, les... la définition d'origine a été trahie. Mais on a défini la seconde autrement aussi. Donc, voilà. Et en fait, maintenant, la définition, si tu vas chercher sur Wikipédia, on va te dire que la définition du mètre, ce n'est pas le quart du méridien, mais on va te dire que ça dépend de la vitesse de la lumière, la distance que partout, la vitesse de la, la, vitesse de la lumière, c'est en mètres par seconde. Donc définir une distance en mètres euh, par une, une vitesse de la lumière en mètres par seconde, euh, ça fait déjà un nombre où il y a une définition circulaire qui fait qu'on a un nombre tout à fait arbitraire. Donc on a d'autres moyens pour trouver cette définition, mais on retombe toujours sur celle d'origine, avec les mesures d'origine qui étaient fausses, dont l'hypothèse de base n'est pas possible. Mais où sont-ils allés chercher les mesures Comment est-ce qu'ils ont trouvé et défini ce mètre qu'on utilise tous les jours Voilà, c'est toutes les questions auxquelles on va répondre ces prochains temps. En attendant, tu peux aussi relire... Ma vidéo sur la géométrie sacrée, ce qui explique déjà pas mal de principes de base qu'on va aussi pouvoir utiliser. Allez, garde l'esprit ouvert, on découvre plein de choses comme ça. Ciao, ciao